Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog artetuto.com et dans cette vidéo, dans ce tutoriel, je vais vous donner une idée de dessin facile à faire et à la portée de tous. Si vous ne savez pas quoi dessiner ou si l'inspiration vous manque quelquefois, ce tutoriel va certainement vous plaire car je vais dessiner, je vais réaliser un sorte de patchwork d'imitation de gravure sur bois avec des motifs style mandala et doodle. L'idée ici n'est pas de vous apprendre comment réaliser une gravure sur bois mais de vous montrer avec une simple technique euh, qu'avec une simple technique nous pourrons suggérer la texture du bois avec un peu de délicatesse et de savoir-faire. Alors commençons Alors première étape, dynamiser votre composition. Pour commencer je vous propose de diviser votre surface en quelques formes géométriques. Pour cette réalisation, l'idéal est d'utiliser deux rubans de largeur différente. Cela va vous permettre de créer des lignes de séparation dynamiques. Deuxième étape. Sélectionnez vos outils et vos couleurs. Ici, je vais utiliser des stylos gel. Vous trouverez la liste du matériel avec leurs référence dans l'article qui va suivre cette vidéo, c'est-à-dire dans l'article qui se trouve dans mon blog et qui détaille les étapes de cette vidéo. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc, je disais, avec ces stylos gel, nous allons créer l'effet bois l'effet bois le plus simplement possible en effectuant des traits verticaux, parfois alignés et parfois en chevauchement, c'est-à-dire un peu chevauchés, en décalage. Troisième étape, dessinez vos motifs. Dans le choix du matériel, je vous suggère d'utiliser des feutres. Ici, j'ai utilisé de simples feutres à alcool. Je vous propose aussi de dessiner deux styles de motifs. Pour ma part, j'ai choisi de dessiner des fleurs et de petits mandalas. A vous de voir les motifs qui vous inspirent. Alors toujours pour le choix des motifs, vous pouvez réaliser des motifs figuratifs ou bien abstraits. A vous de voir ce qui vous met le plus à l'aise pour, pour cette réalisation. Moi j'ai dessiné quelques petits mandalas, des petits motifs de mandalas, on va dire quelques portions de mandalas. Et j'ai aussi dessiné des fleurs doodle, c'est-à-dire ce sont des fleurs simplifiées. Alors, vous pouvez remplir les bandes blanches, les bandes de séparation, avec des tracés de lignes verticales ou horizontales, ou avec d'autres motifs, ou avec des points, des cercles, etc. Euh, moi, j'ai préféré les laisser vides, euh, tout simplement, pour aérer, je veux dire, pour aérer ma réalisation. Donc, euh, comme je vous ai dit, euh, libre à vous de remplir ces bandes vides avec ce que vous voulez. Si ça vous dérange de laisser des bandes blanches, eh bien, vous les remplissez soit avec des motifs ou alors carrément les colorier. Ça c'est à vous de voir. Voilà la réalisation terminée. Vous voyez qu'il suffit de pas grand chose pour réaliser une jolie planche style patchwork imitation gravure sur bois. Donc voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin facile à faire et facile à reproduire. J'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, si cas n'oubliez surtout pas de me mettre un gros pouce haut, un pouce j'aime et pourquoi pas de partager cette vidéo sur vos, sur vos réseaux sociaux pardon, pour m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et à m'encourager à vous produire plus de vidéos. Dites-moi en commentaire si ce style de réalisation vous a plu et si vous aimeriez que je vous en fasse d'autres de ce genre.